Bonjour, je suis Laure Coudrello, la directrice de l'agence Erasmus France, éducation et formation. Je pense qu'au niveau européen, cet axe recherche, culture, éducation, il est bien positionné aujourd'hui, est très fortement positionné, du fait déjà du portefeuille de la commissaire qui nous chapote puisqu'elle a, euh, a les, les traditionnels euh, sujets euh, qui étaient ceux de son prédécesseur, donc euh, culture, éducation, euh, jeunesse et sport, auxquels se sont ajoutés euh, recherche et innovation. Donc on a une, une sorte de cadre européen qui est euh, bien défini. Je pense qu'il faut qu'on reparte un peu de l'histoire on a eu une sorte d'impulsion très forte de la Commission européenne à se rapprocher entre éducation et culture. Et je crois que ça s'est fait beaucoup, en tout cas pour nous, au moment de cette année européenne du patrimoine culturel en 2018 où là il y a une incitation à vraiment nous, nous faire travailler ensemble et que les mondes de l'éducation et, et, et de la culture se rapprochent. Et je pense que ça a été euh, très effectif parce qu'on a euh, vraiment essayé de regarder euh, s'il y avait des projets sur lesquels euh, on arrivait à marier euh, ces différents acteurs, alors acteurs euh, naturels de l'éducation et évidemment euh, le volet euh, éducation et culture, mais aussi les acteurs du patrimoine, les acteurs euh, associatifs de la culture. Et je crois que ça, ça a été un démarrage fort et qu'on a ensemble fait continuer. Alors, euh, on l'a fait continuer parce qu'au niveau européen, il y avait cette approche et cette vision. Et puis, euh, au niveau euh, du ministère de la Culture, il y a eu aussi euh, un effort euh, pour faire travailler les acteurs euh, entre eux et leur faire découvrir des programmes qu'ils ne connaissaient pas forcément euh, aussi bien que les programmes comme euh, euh, tous ceux qui étaient euh, autour de la culture. Alors, sur la recherche, évidemment, c'est un tout petit peu plus nouveau, mais je pense que l'engagement de, de la commissaire, elle l'a montré en tout cas, elle l'a montré à plusieurs reprises où elle euh, a incité euh, l'ensemble des acteurs à travailler ensemble. Alors, à la fois, on est associé, euh, on va dire, sur le rebond Covid, euh, où euh, systématiquement, elle essaye de mettre en avant tout ce qui peut être... Euh, liée à l'éducation, à la créativité artistique, et elle, elle essaye aussi, bien sûr, de, de prendre ce relais recherche qui est inhérent à nos secteurs, et ça, elle le fait bien. Elle a, elle a aussi mis en œuvre... Un plan d'action avec le comité des régions et ce comité des régions a aussi pour centre tout ce qui est recherche éducation culture donc je crois que quelque part entre le national et l'européen il y a une vraie dynamique on va dire institutionnelle pour que les choses se passent bien j'ai pris quelques exemples de de projets dans lesquels le, le triangle euh, recherche-innovation, éducation et formation, culture est, est systématiquement euh, associé. Donc je pense à un partenariat stratégique euh, innovation dans l'enseignement supérieur qui s'appelle Creator Doctus, euh, au niveau national, euh, c'est euh, l'École nationale supérieure euh, d'art de, de paris cergy qui participe en tant que partenaire. Et c'est l'idée euh, de la création d'un doctorat par la pratique artistique. Donc là, on est pleinement dedans. Il euh, y a euh, la dimension euh, culture avec la pratique artistique. Il y a la dimension éducation. Et comme on est évidemment euh, sur du doctorat, on est euh, bien entendu dans la recherche. Je pense aux alliances de la connaissance, il y en a plusieurs, qui sont des projets européens de coopération qui visent à renforcer les liens enseignement sup, recherche et monde de l'entreprise ou acteurs de la culture. Je citerai par exemple l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier qui participe à une de ces alliances de la connaissance sur l'urbanisme avancé alors C'est l'idée de promouvoir des formations innovantes en architecture et en aménagement urbain pour accompagner des transformations essentielles qui sont celles des villes vers, les, vers une économie plus durable et plus sociale. Je pense aussi au centre de formation des enseignants de musique d'Auvergne-Rhône-Alpes qui participe à une alliance qui s'appelle le Futur. Les, les tendances euh, futures pour les écoles d'art. Et là aussi, euh, on voit bien qu'on est projeté dans la triple dimension à la fois de la culture, de l'éducation et euh, de la recherche. Euh, il s'agit d'explorer, d'inventorier la recherche déjà existante qui était les idées prospectives sur l'enseignement supérieur artistique et l'emploi des artistes. C'est aussi livrer des scénarios d'avenir facilitant la planification et la prise de décision à long terme. Et c'est enfin des actions réglementaires pour essayer de provoquer ce changement stratégique. Enfin, l'INASUP est partenaire d'un projet ambitieux, aussi d'Alliance de la connaissance, sur les grandes bases de données que pourront utiliser les professionnels des métiers des médias. Donc on voit dans tous, ces, dans tous ces projets que cette triple dimension, elle est déjà travaillée, travaillée depuis quelques années ou plus récemment. Et donc il y a une volonté de ces acteurs d'être directement sur ce, sur ce triangle. Sur les trois thématiques que vous avez visées, en fait, il y a à chaque fois un programme. Il y a le programme, évidemment, de la recherche, c'est le plus doté, comme toujours, hein. c'est Horizon Europe. Euh, à l'issue enfin, de l'accord politique sur le cadre financier pluriannuel, on va dire que l'ensemble de, de, de ces trois programmes, il est substantiellement doté pour les sept ans à venir. Hein. On a pour horizon 2020, 20, pas loin de 90 milliards. On a 26,5 milliards pour Erasmus et on a 2,5 milliards pour Europe Créative. Ces programmes européens, ce qu'ils ont en plus, c'est qu'ils inscrivent les projets dans la durée. On travaille toujours sur des projets à 2-3 ans. Donc, c'est du moyen terme. Et on sait que les financements, quand cet acte politique est fait, on a une visibilité assez temps. Donc, ce qui nous permet, nous, acteurs de terrain dans les agences, de pouvoir travailler avec les acteurs, travailler sur une durée qu'on qu connaît avec une visibilité des financements qu'on connaît, donc on peut être aussi assez incitatif pour l'engagement des acteurs. Quant aux acteurs, ils ont une sécurité à la fois pour monter des projets, et ce que je voudrais dire sur les projets européens, à mon avis, ce qui est vraiment important, c'est qu'à la fois, ils peuvent répondre à des attentes du moment, hein. mais l'Europe, vous avez vu dans la diversité des, des sujets que j'ai évoqués précédemment, soit sur les projets stratégiques, soit sur les, les projets d'alliance de la connaissance, c'est un, un champ ouvert à, à, à l'innovation. Il n'y a pas de restriction on va dire de thématiques qu'on peut aborder collectivement. Et puis, on les aborde toujours avec des regards croisés autour de cette diversité culturelle qui est notre richesse. Et euh, on, on, à l'inverse d'un projet euh, qui a un, un financement national, on est sur des visions partagées. Et ça, c'est la richesse de l'Europe. On voit bien euh, que les acteurs... Euh, euh, sont en capacité de profiter d'expérimentations qui sont lancées, de travailler sur des thématiques ensemble qui peuvent être données par l'Europe, mais qu'ils ont aussi cette formidable liberté de pouvoir eux-mêmes imaginer avec des partenaires européens des thématiques qui leur semblent porteuses. Alors, ça peut être l'urbanisme, ça peut être l'architecture, ça peut être les arts plastiques, on a vu beaucoup de choses autour de la création de musique pour le cinéma. On voit qu'il y a toute une perspective sur les nouveaux métiers des médias. Voilà, donc quelque part un champ un peu infini de coopération sur Erasmus+. Quand on est choisi pour un projet, on bénéficie dès le démarrage du projet d'environ 80% du financement. Donc, c'est aussi, euh, à l'inverse des fonds européens, la possibilité de disposer de fonds au démarrage de son projet. On va dire Erasmus+, il est, est d'abord connu pour, euh, pour la mobilité. Et euh, les acteurs de, de la culture, en tout cas les acteurs éducation de la culture, ce volet-là d'Erasmus+, ils le connaissent bien et ils le pratiquent. Ce qui est un peu plus nouveau, et c'est là-dessus qu'on peut avoir beaucoup de complémentarité avec Eurocréative, c'est qu'il y a tout un volet d'Erasmus+, qui est vraiment nourri par du partenariat de coopération. Les actions d'Erasmus+, peuvent se conjuguer avec des, des actions d'Europe de, créative. Elles peuvent aussi se conjuguer euh, avec des actions qui sont euh, dans le champ euh, de euh, Horizon Europe. Très vite, euh, la Commission européenne s'est engagée euh, pour qu'ensemble, sur nos trois, nos trois domaines, hein, euh, recherche, innovation culture et, et, et éducation et formation, on puisse faire partie de ce plan de, de rebond euh, post-Covid. Nos deux programmes, qu'il s'agisse d'Europe créative et d'Erasmus+, pour la première fois nous sommes rassemblés dans, dans une rubrique euh, qui s'appelle la rubrique 2 et qui s'appelle cohésion, résilience et valeurs. Et euh, dans, dans, ce, dans ce cadre, on a un pôle euh, qui s'appelle le pôle 7 et qui est euh, bien nommé, parce que je crois qu'il s'appelle « Investissement dans le capital humain, la cohésion et les valeurs ». Donc au niveau européen, c'est assez satisfaisant de voir qu'à la fois euh, le domaine de l'éducation et de la formation et celui euh, de la culture sont tous les deux inscrits sous une rubrique investissement. Pour une fois, nous ne sommes pas perçus comme des coûts, mais pour euh, ce que nous sommes euh, ou ce que nous pouvons porter, euh, des investissements euh, qui aideront euh, évidemment euh, à la montée en compétence des acteurs de nos secteurs, à la cohésion sociale et euh, à la défense des valeurs euh, démocratiques.